La sanctification implique ce que Dieu fait en nous. Et la consécration implique ce que Dieu peut faire avec nous. Bon Dieu béni, Je reprends. La justification implique ce que Dieu fait pour nous. Donc pour la justification, je ne m'a fait un rien. Justifié par grâce par le moyen de la foi. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est la justification. Personne qui n'a pas de cas justifier tête, yo. Par que personne qui n'a pas de cas satisfaire la justice de Dieu. Ou tu te faire études, vous te faire le français, ou te faire le doctorat, ou pas de quoi satisfaire la justice de Dieu. Donc la justification, c'est ce que Dieu fait en nous. La sanctification, ce que Dieu fait pour nous Ce que Dieu fait en nous Et la sanctification et la consécration C'est ce que Dieu peut faire avec nous Est-ce que l'Église a bien là avec moi? Ma pourquoi, Parce que je veux nous saisir ça Justification, c'est ça que bon Dieu fait pour nous Sanctification C'est ça que bon Dieu fait en nous et consécration, c'est ça que bon Dieu est capable de faire avec nous. Si la sanctification est un acte de mise à part pour Dieu, la consécration est un acte de mise à part pour le service de Dieu. Est-ce que l'église est là, s'il vous plaît? Je reprends.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 Le nous parle de justification, c'est Christ qui paye pria. Le nom parle de consécration, c'est ou même qui a payé Non non? Justification, Christ payer pria mais pour consacrer à Dieu c'est ou même qu'à payer pria consécration pour vivre une vie consacrée il y a un prix à payer et la consécration en elle-même, c'est le prix payé pour atteindre une position noble. La consécration, c'est le prix à payer pour atteindre une position noble. Ou capable de sauver. ou juste là où, dans l'église. Mais qu'il y a un bagaille, bon Dieu, pas capable y ait fait ensemble avec vous. Parce que Pablien nous a dit que la consécration implique, c'est la consécration qui détermine ce que Dieu peut faire avec vous. Donc la consécration a un prix à payer. Pour vivre dans la consécration, il faut... Accepter, il faut être d'accord de payer le prix. Et quand on a parlé de payer le prix, il n'y a pas de consécration sans souffrance. Il n'y a pas de consécration sans souffrance. Il n'y a pas de consécration sans discipline. Et ici, quand on parle de discipline, nous parlons de l'ordre. Nous parlons de principe. Pas de monde qui a mené une vie dans la consécration s'il si n'a pas discipliné tête tête. Pas de monde qui a mené une vie de consécration s'il si n'a pas accepté pour le souffrir. Parce que pour mener une vie de consécration, ça m'a donné un renoncement à soi. faut que vous renoncez à propre tête, Pour mener une vie de consécration. Oui. L'oubli de soi. L'obtenir une vie de consécration. Quand tout le monde qui a dit oui ou même obligé de dire non. L'autre mène en de consécration. Côté tout le monde capable de distraire. Ou même obligé j'ai été focus. Pendant tout le monde en abdomen, ou même sous le genou. Pendant tout le monde en distraction, même au pied de la montagne. Donc, par consécration, c'est souffrance. Parce que la consécration sans principe, sans discipline. Et ça fait tout chrétien qui a mené vie de manière vague. Qui a dimension qui pas dans le bon Dieu. Et qui mené vie de manière vague, sans discipline. Est-ce que nous connaissons, même si la qui a servi Satan, qui a discipline? Bien que moi-même, moi moi moi moi je suis une parent de l'église. Mais, je suis toujours tenté de dire que deux mouns qui ont servi Satan, qui ont servi Jab Jean-Réleo, ils ont selon ce qui a servi pour ne pas dormir, soit sous cabane, pour dormir de tel côté, pour dormir à tel côté. De Et ils obligé obligé de rester stricts là-dedans. Ils obligé obligé de respecter de manière rigoureuse. Parce que si vous pas fait, vous connaît qui est arrivé. Donc, voir nous-mêmes qui avons servi Dieu, nous pour nous discipliner la vie. Nous pour nous mettre des principes dans la vie. Parce que vous ne peut pas faire une vidéo de consécration sans discipline, sans principe. monsieur, glin, glin. Glyn, monsieur, écrit un livre qui c'est cette façons d'augmenter votre onction. Glyn Irakion. Monsieur dit, là où règne le désordre, règne aussi l'impuissance. Là où règne le désordre, règne aussi l'impuissance. Le contraire est aussi vrai. Là où règne l'ordre, règne aussi la puissance. Côté gain des ordres, pas gain la puissance là. y a un chrétien ville. Ou pas qu'à ou pas ou ou pas pas pour ou pas ou pas de temps pour ou de, de tout le monde pour seul avec Dieu. Ça demande des discipline. Il faut qu'on pas tête ou des obligations. En tant que servante-serviteur si si de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais qui ça? Toi, Paul dit. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps. Paul, ben ils a une discipline et ceci est une discipline qui rigoureuse. Strict. Et dans 1 Corinth chapitre 6, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir par quoi que ce soit. M'a pour ça pour Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Où ne va pas songer l'autre Samson dit là. Yo. Question mo gratte mo hébreu ne pas songer la gai ça. Même ça. Pour vivre dans la consécration, il faut accepter de payer le prix. Il faut accepter de payer le prix. Si nous avons un exemple, un chanteur, par exemple, et m'a rappelé, on ne pas la consécration nous dit que c'est le prix à payer pour atteindre un niveau. Noble Si nous avons par exemple un chanteur Un chanteur Pendant qu'on a chanté ou qu'on a chanté, Mais il y a un prix de payer Il y a un prix Pour qu'on chanter chante L'or a chanté par exemple Ou pas qu'on mangé tout le bagage Non oui. Ou Obligé pas de manger tout le bagaille Pour qui ça Ou à conserver, voir ou Ça son prix ou à payer Ou à renter le bagaille là Bagaille là, ou manger Mais le fait que ou connaît Ou besoin voir pour chanter Donc ou de ou pas manger Donc obligé de payer prix là Il raconte une histoire, peut-être une histoire que nous sommes capables de connaître. Une histoire de un grand nageur. Monsieur Rayleigh Michael Phelps. Monsieur, c'est un américain il fête le 30 juin 1925. Je suis un sportif qui remportait plus de médailles dans les Jeux Olympiques à Pékin, en Chine. Je t'ai remporté 8 médailles en 2008. 8 médailles d'or en 2008. Le map est vidéo disponible sur Internet. Le map gardé Phelps qui a nagé, c'est son bagage extraordinaire. Tellement Phelps rapide, le lapnage remporté 8 huit médailles d'or en 2008, ça n'a pas fait chaque jour. Donc, c'est un exploit que Phelps a réalisé. Mais le fait que rivet fait exploit ça, est-ce que le Rive du jour au lendemain? Est-ce que c'est Jodi à se lever et puis demain, si Dieu veut, il gagne 8 médailles d'or? Est-ce que moi-même là, par exemple, son plombier, Maron de l'eau, quand il est levé demain, si Dieu veut, il dis dit, je vais gagner 8 médailles d'or dans les Jeux olympiques. Je suis capable de le faire. Bon, son plombier tombé dans l'homme coulé. Mais le fait que Phelps ait obtenu 8 médailles d'or, ce n'est pas un hasard. Au préalable, il avait payé un prix. Il s'était consacré et le fait fin obtenir huit médailles toutes médias nous pouvons imaginer toutes médias appel là pour interview poser les question etc cetera comment si comment ça etc même si leur mon a un concours donc médias toujours là pour interroger pour pou pou poser les question de ceci de cela toutes médias t'es capable te prêt pour ou bien, micro. mais est-ce que les Phelps t'es à consacrer? Est-ce que médias était là? Non. Ça fait matinement, de dire que la consécration généralement se fait dans le silence. Monsieur Beninoué. Généralement, la consécration se fait dans le silence. Mais en pile fois le fuit de la consécration, toujours spectaculaire. La consécration la fête dans le silence.